Un dernier appel. Nous en sommes donc aux déclarations des députés. Député de Lampton-Kent, Middlesex. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Aujourd'hui, cette semaine, c'est la semaine de la sécurité ferroviaire qui nous rappelle aux automobilistes et aux piétons qu'il faut être prudent près des rails, tout particulièrement lors, lors des traversées. On parle ici d'infrastructures qui sont essentielles et qui font partie de notre histoire, mais malheureusement, plus de 100 morts et blessures se produisent à chaque année au Canada en raison de collisions ou de passages illégaux. Que vous soyez à pied, en voiture, en motoneige ou à bicyclette, une collision avec un train, ça ne se terminera pas bien pour vous. Il faut donc faire attention. Dans ma circonscription de l'Ampton Kent, Middlesex, il y a des traversées qui ne sont pas protégées et il y en a plus que nulle part ailleurs en Ontario. Nos traversées n'ont pas de barrière ou de lumière et c'est donc une situation qui peut être encore plus dangereuse lorsque les branches d'arbres se retrouvent en face des panneaux de signalisation, ce qui empêche les gens de les voir. Il y a eu beaucoup d'accidents à l'Ampton-Kent Middlesex au cours des dernières années. C'est pourquoi je demande à tous les niveaux de gouvernement de se sensibiliser sur ces traversées de voies ferroviaires qui ne sont pas affichées. Les trains de nos jours sont beaucoup plus silencieux qu'auparavant et voyagent beaucoup plus rapidement qu'il ne le paraît. Et donc, il est essentiel d'être vigilants dans des traversées de, qui ne sont pas protégées. Merci. Député de Toronto, danforth nouvelle déclaration de député. Merci. La semaine dernière, les libéraux ont annoncé plusieurs changements qui seraient apportés sur le contrôle des loyers. Malheureusement, on n'a pas mentionné un grand échappatoire dans la loi, et c'est-à-dire que c'est le décontrôle le, des, euh, lo, des logements vacants. On de, une demande donc plus d'augmentation de, de loyer et on continue de, avec des constructions qui dérangent afin de démoraliser les locataires et les pousser à quitter leur logement. Malheureusement, l'une de ces, ces tactiques peut être une réussite. Elles l'ont été de par le passé. On a vu des membres de la famille, des êtres chers qui ont dû quitter leur logement et même qui se sont retrouvés avec des loyers qui sont plus du double de ce qu'ils payaient auparavant. C'est un grand échappatoire, Monsieur le Président. Et c'est un échappatoire qui, qui s'il n'est pas comblé, verra de plus en plus de locataires être poussés hors de leur foyer pour, pour que les propriétaires puissent tirer avantage de... C de cette grande demande de logement dans la région du Grand Toronto. Cet échappatoire devra être comblé. La bataille n'est pas terminée. Il faut changer la loi afin que les foyers soient sécuritaires et que les gens ne soient pas obligés de quitter député de Durham. Merci, Monsieur le Président. Vendredi dernier, j'ai eu le plaisir de visiter le Centre pour enfants Grandview à Oshawa. Au cours de ma vie, bien que je l'ai visité plusieurs fois, cette visite était toute particulièrement spéciale parce que j'ai eu la possibilité de rencontrer cinq mères dont les enfants se retrouvent dans ce centre. Les parents ont des histoires différentes à raconter sur la façon dont Grandview aide le DO développement des enfants. Ce centre de traitement est le seul dans la région de Durham qui fournit des programmes spécialisés, offre des traitements cliniques et appuie des milliers d'enfants et de jeunes à besoins spéciaux ainsi que leurs familles. Des campus satellites sont dans ma circonscription et j'ai vu de près l'excellent travail qui est fait pour appuyer nos enfants, en fait, le Centre pour enfants de Grandview a souligné qu'il veut faire plus, mais ne peut le faire en raison d'un manque d'espace. Je suis heureux que le ministre des services à l'enfance et à la jeunesse donnera, euh, fera de la demande de, du Centre de Grandview une de ses priorités. Et j'espère que les parents que j'ai rencontrés, ainsi que les autres parents tels que eux, se tourneront vers Grandview pour leurs enfants. Je remercie le centre pour ce qu'il fait dans notre collectivité, alors qu'ils aident des familles et sont très dévoués envers leurs patients. Merci. D'autres déclarations, députés. Député de Kitchener-Conestoga, merci beaucoup, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour Patrick Brown et le groupe parlementaire conservateur afin de parler de reconnaître une journée tragique pour la communauté arménienne. Nous parlons ici du 102e anniversaire, d'une période de déportation et d'extermination des Arméniens par le gouvernement turc de l'époque. On commence avec l'arrestation et le meurtre de membres importants de la communauté arménienne. On a vu 1,5 million d'Arméniens qui, qui sont décédés par des actions du gouvernement avec de la, la déportation et des meurtres. Des hommes, des enfants, des femmes, les aînés, personne n'a épargnés alors que l'on essayait d'exterminer les Arméniens en, en Turquie. Encore aujourd'hui, de plus en plus de preuves de ce crime atroce sont découvertes. La semaine dernière, un historien turc qui travaillait des États-Unis a décrypté un télégramme qui appuyait le génocide des Arméniens. Bien que certains camps refusent de qualifier cet événement de génocide, nous continuerons de reconnaître ces événements pour exactement ce qu'ils étaient. Je suis solidaire avec la communauté arménienne et je travaille afin de ne pas oublier ces actes haineux et afin de ne pas oublier ce génocide. Et je sais qu'hier, Monsieur le Président, la communauté arménienne ici à Toronto et ici à Cambridge, les services de soins de santé euh, ont célébré, ont, ont, ont commémoré cette, ce génocide. Et encore une fois, je veux voir, je veux que notre groupe parlementaire reconnaisse cet acte horrible. Merci. <rires> Député d'Hamilton Mountain. Merci, Monsieur le Président. J'ai parlé plusieurs fois ici, en cette chambre, de l'importance d'avoir de la nourriture saine. Et vendredi dernier, j'ai eu le privilège d'aller à l'ouverture du Centre alimentaire d'Hamilton sur la montagne d'Hamilton. C'est un projet de notre centre quartier à quartier qui fournit, des et en partenariat plutôt avec le Centre alimentaire du Canada, et c'est un excellent ajout à notre collectivité. Quartier à quartier, appuient mes cométants et de par les années, ils ont élargi leurs opérations afin de fournir plusieurs services à ceux qui en ont besoin. Notre ce centre communautaire est un espace sécuritaire qui offre des programmes alimentaires afin de, de rapprocher tout le monde pour partager, demander de la nourriture saine cu et cuisiner ensemble. Il y a des, des programmes après. Euh, des, des programmes, euh, pas, des activités parascolaires. Et il y a beaucoup qui est offert euh, pour les cafés. Et nous offrons aussi des programmes d'échange dans les cuisines communautaires afin de pouvoir travailler au sein de notre communauté. Ce centre est un projet de deux ans qui a, appuie, qui a reçu un appui de la... Fondation Trillium et je suis très heureuse de voir que le travail fonctionne et ce sera une grande amélioration, tout particulièrement dans un excellent centre qui jouera un rôle très important dans nos vies. Je veux offrir mes... Euh, mes remerciements à notre organisme quartier à quartier ainsi qu'aux bénévoles qui en font tant pour que notre collectivité soit un meilleur endroit où vivre merci d'autres déclarations de députés député des Tobico centre merci monsieur le président je prends la parole aujourd'hui pour parler de l'importance de l'éducation financière, c'est tellement important parce que ça permet aux gens de faire des choses très importantes dans la vie, par exemple d'aller à l'université, au collège, d'acheter une maison, de prendre leur retraite, d'appuyer les familles. Et d'éduquer les gens sur les finances très jeunes, c'est très important. Et c'est pourquoi moi et plusieurs de mes collègues... appuient le fait qu'il est important d'éduquer les jeunes de l'Ontario sur les finances. Et c'est pourquoi nous avons aussi un projet pilote dans les, dans les euh, cours de citoyenneté à l'école. J'ai eu l'occasion de participer à deux événements qui font exactement cela, c'est-à-dire d'éduquer les jeunes sur les finances. C'était à Etobicoke, mais aussi partout à l'échelle de la région du Grand-Toronto et de Hamilton. Les enfants avaient la possibilité de me poser des questions sur l'éducation la, sur la, financière. Et encore une fois, j'ai été impressionnée de la curiosité de la passion des jeunes sur la, façon, la meilleure façon pour eux d'apprendre à gérer leurs finances. Nous avons aussi travaillé sur différentes initiatives et c'était très important. Il y a eu un événement dans ma circonscription, dans une de mes écoles scolaires, dans une de mes écoles secondaires, où les jeunes étaient très excités d'apprendre à gérer leurs finances à l'avenir. Merci, Monsieur le Président. D'autres déclarations de députés? Député de York-Simcoe. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureuse de prendre la parole aujourd'hui pour reconnaître un grand événement qui a un impact de longue durée sur la protection et la conservation de notre patrimoine naturel et nos ressources d'eau dans le sud-ouest de l'Ontario. En fin de semaine, c'était le 15e anniversaire de la, du plan de conservation de la moraine d'Oakridge. Et vous savez, j'étais ici en 2001, le 13 décembre, lorsque la moraine, le, le plan de le, la loi sur la conservation de la moraine d'Oakridge a été adoptée de façon unanime. Cette moraine est l'un des aspects naturels de na de environnementaux les plus importants en Ontario. Et elle... elle couvre 65 différentes rivières et fleuves euh, et fournit de l'eau potable à plus de 250 000 personnes. Et il est important maintenant de trouver une solution à long terme afin de protéger la moraine et son patrimoine et ses ressources d'eau qui sont essentielles. En 2000, notre gouvernement conservateur du jour a annoncé un fonds de 15 millions de dollars qui devait être établi et qui a mené à l'établissement de la fondation de la Moraine d'Oakridge. C'est un fonds qui a appuyé plusieurs groupes. J'ai eu la possibilité de présenter des visiteurs aujourd'hui, mais il y en a encore plus qui n'étaient pas dans la possibilité de se joindre à nous. De la part de plusieurs groupes communautaires, j'aimerais vous remercier et à mes collègues ici, j'aimerais les encourager à continuer à travailler sur la voie qui a été euh, entreprise par notre gouvernement il y a 15 ans. Député de scarborough Gincourt. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui en solidarité avec la communauté arménienne ici en Ontario et à l'échelle canadienne afin de reconnaître le 102e anniversaire du génocide arménien. C'est. Une possibilité pour nous de se rassembler et de réfléchir et renforcer notre rejet de l'intolérance et du racisme. En cette journée, il y a 102 ans, les troupes ottomanes ont été envoyées afin de retirer les Arméniens de leur foyer. Ces innocents ont été déplacés de leur collectivité. Plusieurs d'entre eux ont été torturés, abusés et... On se, on, et on leur a aussi retiré leur nourriture. Monsieur le Président, plusieurs ont échappé à cette attaque et ont trouvé un foyer ailleurs. Dans ma circonscription de Scarborough-Jaincourt, nous voyons la force et la détermination de la communauté arménienne ici en Ontario. Le député Cole et moi avons été à une journée commémorative de ce génocide dans la communauté torontoise, c'est un événement qui nous permet de voir la tragédie qui a frappé le peuple arménien entre 58 et entre pendant plusieurs années et nous célébrons la contribution des arméniens ici en Ontario. Hmm. Le centre communautaire où ces événements se sont tenus est un centre qui est établi depuis les années 60 et la population de Scarborough-Gincourt a reçu beaucoup d'appui de ce centre. Et, Monsieur le Président, j'aimerais remercier la communauté arménienne de nous rappeler de la signification de cette tragédie, alors que nous célébrons le 150e anniversaire de l'Ontario, nous devons nous rappeler qu'il faut éduquer la population, entre autres sur ce génocide, afin de continuer à travailler ensemble vers un avenir plus pacifique et s'assurer de créer un monde plus juste. D'autres déclarations. Déclaration du député d'Ardemen Norfolk. L'an passé, l'Ontario est devenu la première province au Canada a euh, accumulé une dette de plus de 300 milliards de dollars euh, et de se retrouver sans plan pour euh, contrer cette dette. Ben Franklin a dit, dans l'Ontario d'aujourd'hui, « Rien n'est certain, mis à part la mort, la, les dettes et les taxes. » Ce gouvernement hypothèque l'avenir d'une jeunesse qui fait un faux départ en raison de tout, de, des dépenses de ce gouvernement, ils devront payer la dette du gouvernement qui continue d'augmenter par l'augmentation de leurs taxes. La taxe sur le logement n'est pas une surprise, alors que le gouvernement trouve toujours la même solution au problème. Il semble que ce soit des taxes, des taxes et encore des taxes. Cette taxe sur le logement ne fera absolument rien pour, cette... pour régler le problème de manque de terrain résidentiel. Je remets donc en question le nombre de nouvelles taxes, telles que cette nouvelle taxe sur le logement, que nous avons vu au cours des 13 dernières années sous ce gouvernement, et combien d'augmentations d'impôts que nous avons vues sous Dalton et Kathleen, les doubles endettes. Je remercie tous les députés de leur déclarations. Conformément à l'ordre de la Chambre de plus tôt aujourd'hui, sous le consentement unanime, je vais maintenant reconnaître trois députés de chaque parti qui parlera pendant cinq minutes afin de reconnaître le Young Vachem. La députée de Thornhill. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Premièrement, je veux établir que nous nous rappelons aujourd'hui de ce côté de la Chambre, Ted Chenley, qui était l'ancien député de Alton Hills, et c'était le projet de loi 68 en 98 qu'il a adopté, une loi proclamant le jour de commémoration de l'AIM du Yad Vashem ici en Ontario. C'est un honneur et un privilège de prendre la parole à chaque année afin de parler devant nos invités nous avons un représentant du consulat israélien ici à Toronto ainsi que les membres du conseil de Yad Vashem, de la société Yad Vashem plutôt, et des survivants de l'Holocauste, leurs familles, leurs amis et de bons amis de ma famille, Jocelyne et Jerry Cooper de ma circonscription de Thornhill. Merci d'être ici. Il y a un film que l'on voit, ça s'appelle le Zookeeper's Wife, la femme du gardien de zoo et c'est basé sur un, une poète, Diane Ackerman. C'est fondé sur le journal personnel d'une survivante de l'Holocauste. Elle raconte comment elle et son mari ont sauvé la vie de 300 Juifs qui ont été emprisonnés dans le ghetto de Varsovie après l'invasion de la Pologne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le zoo a été bombardé et plusieurs animaux ont été tués. Mais cette famille, avec leur fils, n'était pas juif, mais se battait du côté de la, rési la Résistance contre l'occupation nazie de la Pologne. Et ce qu'ils ont commencé à faire, ils ont commencé à travailler avec la Résistance, et finalement, ont essayé de faire évacuer des Juifs. Ils les ont amenés dans le zoo. Je n'ai pas encore vu le film. Je voulais simplement en parler. Je voudrais encourager la population à mieux comprendre la situation. Et il y avait un grand nombre de justes parmi les justes qui ont aidé à sauver la vie des Juifs et on s'en rappelle toujours lorsqu'on fait le deuil de ceux qui ont été tués. Je crois que une histoire intéressante de plusieurs points de vue. Ils aimaient les animaux et je pense que cela se traduit également envers la sympathie, la sympathie envers les humains, pardon. Et, et il y avait une famille qui s'appelait les écureuils. Et ils n'ont pas été en mesure de maintenir la situation parce qu'il y avait le personnel qui se demandait comment ça se fait, comment autant de nourriture avait été consommée. Leur vie a été mise en danger et ils ont été sanctionnés à cause de ce qu'ils ont fait. L'histoire raconte, ça concerne un, un pianiste qui jouaient de, des familles qui sont allées se cacher et quand ils étaient, ils pouvaient sortir de leur cachette. Et, et lorsque, comment on devient résilient face à l'adversité et lorsqu'on parle, on fait un comparatif avec le génocide arménien. Finalement, ils ont eu leur propre génocide contre les Juifs. Ils étaient très bien par rapport à ce qu'ils pensaient. Hier, hier j'ai vu, un des députés a mentionné, il y avait un article dans le Star concernant un professeur qui a trouvé davantage de données sur le génocide arménien. Et il a découvert, dans le même temps, davantage de données sur la Shoah. Un organisme ainsi que le mémorial à, à Jérusalem en Israël, avec ce monument également sur le juste parmi les justes. Et tout ce qu'il faut apprendre, tout ce qu'il faut se rappeler, c'est difficile, il est important qu'on se souvienne des histoires désastreuses qui se sont passées, mais qu'on s'assure également que leur mémoire est maintenu et que cela ne se reproduise pas. Et d'après ce que l'on voit en Syrie, au Rwanda, la situation continue. On se réveille le matin, finalement, que le monde n'est pas changé. Après toutes les souffrances, on pensait que maintenant, le monde comprendrait et qu'on comprendrait ces situations, mais ce n'est pas le cas. Merci, M. le Président. Réponse. réponse? Député de parkdale merci. Bienvenue aux invités distingués, les membres de la société Vad Yeshem et également la consul générale d'Israël. Pour moi, c'est un privilège. Aujourd'hui, je vais dire quelque, quelque chose de différent. C'est un devoir pour moi. Ce n'est pas un privilège. Je suis un gentil. Je ne suis pas juif. Je suis une révérende ministre. Je suis un élu de gouvernement. D'un parlement canadien et de dire mea culpa, mea maxima culpa. Ce sont une, une expression latine qui veut dire ma faute, ma très grande faute. L'histoire du Canada, il y a huit fois plus de crimes contre les Juifs que contre tout autre groupe. Mon père, me parlait d'histoire concernant l'antisémitisme. Lorsque je grandissais pendant sa vie, sur la plage, où c'était écrit « aucun chien, aucun juif ». Dans ma circonscription de Sunnyside, près du lac, de, il y avait une piscine. On le connaît très bien, cette piscine. Il y avait des signes également. Et où il y avait une restriction pour les Juifs qui souhaitaient euh, nager. Quel que soit le parti, il y a toujours eu des commentaires antisémitistes au pays. Ce n'est pas juste euh, un, détail, un détail isolé. Cela fait partie de la société canadienne, il faut le reconnaître. On le voit maintenant au cours de la dernière année avec la menace de bombes pas très loin où il y avait des swastikas qui avaient été peints et avec toute la, cette haine en ligne, en tant que révérente euh, chrétienne, pardon, je dois beaucoup m'excuser, l'histoire de l'Église pendant la période nazie. Et finalement, très peu de chrétiens se sont élevés. Et certains, finalement, avaient des, euh, des swatikas ou des drapeaux nazis. Très peu de personnes. Il y avait des justes parmi les nations, un qui étaient été exécuté. J'étais une minorité. Il a dit quelque chose de très profond. Le plus important qu'un chrétien puisse dire ces jours-ci, on parle des années 40, que Jésus était un juif et qu'il a été tué pour cette raison. Une histoire dont je me souviens lorsque je, que je raconte à l'église, petite ville, en ancienne Union soviétique où des jeunes ont été sortis, où des parents ont été tués et les soldats nazis qui étaient en devoir se sont, sont finalement plaints du cri des enfants qui leur faisaient faire des cauchemars pendant la nuit. Ils s'opposaient également et, et finalement tout cela a continué à faire leur travail. Ma faute, ma très grande faute, mon extrême grande faute, j'ai eu le privilège d'aller à Jérusalem voir le monument. HM. J'ai vu toutes les le, le salon, le jardin, le jardin des Justes, tout ça était très émouvant. C'était le, le plus émouvant, c'était le mémorial des enfants, où il y avait cinq chandelles amplifiées. Par des miroirs. Et lorsque vous entendez le nom récité de 1,500 000 enfants qui ont été tués en permanence, c'est seulement le début de l'horreur qu'a été la Shoah, dont on se souvient aujourd'hui. Et on devrait tous le faire, j'invite toutes et chacun à le faire. aller au mémorial de Yad Vashem. À Jérusalem, Il faut pas seulement s'excuser, il faut continuer de s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais comme ma collègue de Tone Hill a dit et de finalement faire une vie de ces mots, d'avoir un véritable sens à ces mots pour s'assurer qu'à ce jour, maintenant, peu importe où nous sommes, dans nos circonscriptions, nous sommes le testament de ce que nous sommes de ceux qui ont perdu leur vie et d'avoir… pour s'assurer que ces mots ont vraiment un sens, en l'honneur des 1,5 million enfants qui sont décédés, des 6 millions de Juifs, de l'horreur, et cela fait partie de notre histoire qu'il faut reconnaître. Et je dis, je dis jamais, plus jamais, au grand jamais. ministre responsable de l'antisémitisme. Merci, M. le Président. C'est un honneur pour moi de me joindre à cet hommage à la députée de Parkdale-Hyde Park pour reconnu les distingués invités ainsi que la consul générale d'Israël qui est présente avec nous. Je voudrais reconnaître la Shoah le jour. De, de la mémoire de la Shoah, à la mémoire de plus de 6 millions de Juifs qui ont été tués pendant la Shoah. Il n'y a aucun mot qui puisse décrire pour rendre justice et décrire l'atrocité de cet événement pour honorer toutes ces victimes. c'est important qu'on essaie de le faire. Il est important qu'on essaie de se souvenir de ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, de comprendre son effet incroyable. En 1933, avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait 9 millions de Juifs en Europe. Douze ans plus tard seulement, les deux tiers des Juifs avaient été tués. Même au Canada, les Juifs... Euh, on leur empêchait d'arriver au Canada en 1939 lorsqu'ils essayaient de, de, euh, de fuir l'Allemagne nazie. C'est une, une histoire dont on n'est pas fier, l'antisémitisme. Ça signifie que les Juifs se faisaient refuser des emplois dans le secteur public. Bien que ça fait 70 ans depuis la tragédie de l'Holocauste, l'antisémitisme est toujours présent dans l'histoire. Et continue à ce jour. La, la Commission des droits du Canada continue de dire que prend plusieurs femmes actes de gestes de discrimination, violence, haine et des efforts pour détruire une collectivité au complet comme un génocide. Le service de police a dit que que 30 des gestes de haine en 2016. Était envers les Juifs de Toronto. Nous sommes en 2017 et c'est Ontario. L'histoire nous enseigne que tout ça a commencé avec des mots de violence, de haine, nourris par l'intolérance et l'exclusion, et par la volonté de gens ordinaires de suivre avec cette érosion systémique des droits politiques et sociaux des Juifs à en mener à la Shoah. Lorsqu'on oublie, on tourne la tête, on risque de répéter l'histoire lorsqu'on ignore la haine, la discrimination qui nous entoure aujourd'hui. Nous, en tant que gouvernement, nous sommes unis dans l'élimination de la haine, l'antisémitisme, ici en Ontario. Il n'y a aucune excuse. L'antisémitisme est inacceptable. Que ce soit le racisme, la bigoterie, les, crimes et les gestes de haine sont inacceptables. Et, et tout ce qui peut perpétuer ce fait et qui n'est pas acceptable pour ces personnes. Nous, en tant que gouvernement, on prend des mesures. Le mois dernier, le, le, le secrétariat a rendu public un plan qui servira de feuille de route pour lutter contre le racisme systémique et d'avoir une culture d'inclusion en Ontario, dans notre société. Monsieur le Président, ensemble, le gouvernement travaille pour éliminer le, le racisme systémique. Notre plan triennal. Comprend la sensibilisation des mesures pour sensibiliser la population à toute forme de racisme, toute forme de racisme, parce que c'est inacceptable, quelle qu'elle soit. Nous avons une responsabilité en tant qu'Ontariens d'être audacieux et de lutter contre le racisme. On se rappelle de ceux qui sont décédés pendant la Shoah. Nous sommes avec eux contre l'antisémitisme ici, dans notre province, à l'échec dans tout le Canada et dans le monde. On ne peut pas demeurer silencieux euh, face à toute forme de geste de, de haine et d'antiracisme. Merci, Monsieur le Président. Je remercie tous les députés avec le consentement unanime. Je, et finalement, je me tourne maintenant vers le député de Tronville qui va réciter la prière de la Shoah. Thank you very much, Mr. Speaker. Normal, normally, the mourners' uh, kaddish, uh, as it's called, uh, is recited for a close relative. Normalement, c'est quelqu'un, un parent, qui raconte, uh, qui s'appelle le Shiva, qui vient du chiffre 7 et pendant 11 mois, après le deuil, on récite cette prière, un jour particulier, peu importe où on est, au jour, nous voulons réciter le Kaddish à la mémoire de 6 millions de Juifs qui ont disparu, qui n'ont personne pour réciter. La... Ce n'est pas seulement des familles, ce sont des villages au complet. Veuillez vous joindre à moi. Nous allons pas respecter le protocole. Normalement, les gens de la tribune ne peuvent pas lire, mais aujourd'hui, Baalma di Vra Kuru Ote Viamlich Malhute Bechayehon Ube Beyomehon Uvechaye Daha Beit Yisrael Bagala Isman Karif Beimru amen. Yeheshmei mei Ume uvarach leolam Ulema mei alameya. Yit ga Yishtabach, vit Paar, vit Raman, vit Nase, vit Hadar, vit shme kutsha. Brihu. Leile min kol, birkata kata, vir shirata. Tushbehata, vinechamata, dame ran, balma, vimru, amen. Yehe shlama rabba, mi shamaya. Ve chayim aleinu vel yisrael vaimru amen. Oseh shalom v'imramav hu ya shalom aleinu vel kol yisrael vaimru amen. There is therefore no telling for reports by committee. Rapport des comités. Oui.